Ouais, type, dégage. Pas J'aime transmettre parce que voilà je me dis qu'avec tout ce qu'on m'a appris à moi, ce que j'ai appris avec mon expérience, ce qu'on m'apprend encore aujourd'hui, ça serait un peu égoïste de ne pas donner un peu de ce qu'on a appris. Et c'est sympa aussi de, de voir des, des jeunes progresser parce qu'on leur, euh, leur dit un mot, ça fait, euh, ça fait le, le petit chemin à leur tête. Le vélo aussi, je pense que le MI, ça c'est une bonne école de la vie. Parce que euh, si on n'écoute pas ou on fait les choses pas correctement, on finit par terre, on réfléchit cinq minutes et la fois d'après on le fait bien. Et ça, je pense que ça s'adapte un peu partout. C'est trouve super sympa qu'ils soient venus euh, nous voir, euh, nous entraîner, nous donner des conseils super gratifiant pour nous et euh, ça nous aide à avancer du coup dans, dans ce sport. C'est un rêve pour les pilotes, c'est énorme. En fait, c'est énorme pour le BMX, c'est énorme aussi pour, pour New York qu'on a un championnat du monde de BMX qui est ici. Le mieux que vous pouvez faire, c'est vraiment être là et avoir les mains ouvertes et juste tenir avec votre pomme de main et sans pour autant vous fléchir comme ça. Alors, Allez et les Jeux Olympiques 2020, j'espère déjà y participer parce que j'étais remplaçant à deux reprises. Je vais me, me concentrer pour euh, me qualifier, y aller et si j'y vais faire quelque chose de, de correct. Et après, euh, Paris, j'aurai 32 ans donc euh, je ferai le point dans un an et voilà c'est sûr que ça serait excellent de faire les Jeux Olympiques à la maison mais pour l'instant, on va faire, euh, essayer de faire ceux euh, au Japon et, euh, et on verra plus tard.